les dispositions de la BRRD, c'est-à-dire la directive européenne euh, qui institue les, les mesures qui permettront d'éviter les faillites des banques, de, de sauver, en clair de sauver, de sauver les banques. La principale disposition étant bien sûr le fameux bail-in, c'est-à-dire l'autorisation ou l'obligation directement qui est faite aux banques, l'obligation qui est faite aux banques de se servir sur les comptes des, dé, des déposants pour se sauver de leur propre faillite. Donc certains pensent que cette disposition ne sera pas appliquée au motif de, de raisonnements divers qui n'ont pas grand-chose à mon avis à voir avec ni l'économie ni la finance, euh, qui, je pense, servent surtout à se, à se faire plaisir, à se rassurer ou à rassurer ceux qui, ceux qui les écoutent. Et puis d'autres qui, comme moi, pensent que cette disposition, avec sa, sa conséquence qui est donc le bail in euh, sa conséquence ou la conséquence de la conséquence qui est le fonds de, garantie de résolution des, des, des, le fonds de garantie des dépôts de résolution, donc le fameux FGDR, euh, que tout cela sera malheureusement appliqué et euh, je vais vous dire, vous dire pourquoi. Et c'est évidemment à partir de cette analyse, de ce raisonnement, que j'ai réfléchi au thème de la, de la, de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, pourquoi je pense que ça va être appliqué Eh bien, déjà observons que dans euh, le sigle B, enfin le sigle ou l'acronyme BRRD et dans l'acronyme FGDR, euh, on trouve deux fois le R, même trois fois, puisque dans le BRRD il est deux fois, mais enfin il y a une fois avec le sens de résolution et, et il est euh, dans le mot FGD, FGDR avec également le même sens. Donc clairement, à travers ces acronymes, on voit bien que ce qui est important, la préoccupation des législateurs, c'est la résolution bancaire et d'ailleurs, euh, ils n'en font pas mystère dans les, dans les préambules à, cette, euh, à ces directives. Euh, il est clairement dit qu'il s'agit de mettre les États euh, en dehors de la problématique de sauver les banques en mettant à contribution les déposants. Donc, on ne peut pas être plus clair. Donc, premier point, les choses sont posées clairement. Le deuxième point, c'est euh, le FGDR. Alors, le FGDR... Ça paraît vite quand on regarde les choses comme un petit peu la, la, la, la diversion pour faire plaisir au, au public en disant on va appliquer la résolution bancaire. Mais vous inquiétez pas, ça ne va pas vous concerner parce qu'on on va, va s'attaquer qu'aux comptes de plus de 100 000 euros. Et à vrai dire, des comptes de, 000, de plus de 100 000 euros, euh, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la, masse, à, la ma, à la masse à la masse des dépôts, ne serait-ce que parce que les ménages qui ont suffisamment de moyens pour avoir des comptes de 100 000 euros ou plus, en général, ils n'ont pas 100 000 euros sur leurs dépôts bancaires, ils ont beaucoup moins, et euh, évidemment, leur argent est placé euh, ou, ou investi. Mais ils ne traînent pas comme ça sur des dépôts bancaires, et ils n'est pas non plus dans des produits, d'épargne de bancaire, bancaires, en tout cas dans la, dans la grande majorité des cas. Euh, donc ce FGDR, c'est un peu cousu de fil blanc, L'autre élément propre au FGDR, c'est qu'il n'est abondé, vous le savez parce que je ai parlé plusieurs fois et que beaucoup en parlent maintenant, ça commence à être le secret de Polichinelle. il est abondé qu'à hauteur en France de 3 ou 4 milliards d'euros, euh, et avec ces 3 ou 4 milliards d'euros, on est censé couvrir euh, la totalité du risque pour les déposants, c'est-à-dire 2000 à 2500 milliards d'euros qui sont déposés dans les diverses banques françaises, euh, donc ça ne fait pas du tout l'affaire, donc ce fonds ne peut pas, euh, clairement ce fonds n'a pas vocation à sauver quelques déposants que ce soit. L'autre raison qui va, qui va plus loin dans, ce, dans cette analyse, c'est que en plus et c'est surtout ce qui est important à mes yeux, par nature, ce fond enfin, techniquement ce fond ne peut pas réunir les sommes qui seraient capables de protéger réellement, réellement les réellement les déposants les, les, les euh, pour la bonne raison qu'il faudrait des centaines de milliards et si vous pouvez me dire qui pourrait abonder le fonds à hauteur de centaines de milliards sans que ce soit l'État puisque évidemment c'est fait pour empêcher pour que l'État n'ait pas à le faire. Et puis de toute manière, quitte à mettre des centaines de milliards, autant le faire que si c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire si les banques se casent à figure. Donc ni l'État, ni les banques, puisque précisément elles sont insuffisamment dotées pour garantir leurs clients sérieusement, on ne va pas leur demander de mettre des centaines de milliards dans un fonds. Et ben, qu'est-ce qui reste ben, Il reste les particuliers. Alors on ne va pas leur fermer l'argent d'avance, on leur piquera l'argent la situation se présentera. Le point fort, le point central de l'analyse que je fais et de l'analyse qu'ont fait les législateurs les financiers européens et des différents pays de l'Union européenne, c'est que euh, la seule entité économique euh, mise à part l'État, si on met l'État en dehors du coût et c'est ce qu'on veut faire, la seule entité économique qui soit capable de renflouer les banques en cas de crise bancaire, ce sont les ménages. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie pour optimiser la sécurité de nos dépôts bancaires dans un paysage caractérisé par le principe de la résolution des faillites bancaires à partir des dépôts des clients. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, d'abord merci pour votre visite et je vous recommande tout de suite de vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je serai amené à produire sur ce sujet. J'en ai déjà produit plusieurs, mais le sujet mérite de, de nombreuses heures d'explications et sur l'ensemble des thèmes concernant la finance et l'économie. Pour cadrer le sujet, la question n'est pas « y aura-t-il le bail ?» mais « quelles banques ne feront pas faillite ?» ou ont beaucoup moins de chances que les autres de faire faillite en cas de grave crise économique et ou financière alors le point de départ, le point de, départ de la réflexion est le suivant c'est une question qui est quelles banques sont les plus menacées de faillite alors pour ça il y a une première approche qui est, qui est simple c'est de regarder les bilans des banques de regarder les bilans des différents types de banques et on voit très vite que ce sont les banques que j'appelle classiques, c'est-à-dire celles qui fonctionnent d'abord sur du prêt, celles dont le, celles dont le chiffre d'affaires est basé sur une activité de prêt, qui sont les plus susceptibles de faire faillite, tout simplement parce que ce sont les plus exposés à la conjoncture économique euh, à travers la fragilité euh, relative de, des clients à qui elles prêtent de l'argent dans une période de crise comme nous vivons, donc de crise aggravée par le Covid, donc, entre d'un côté des pertes que ces, que ces banques vont subir euh, en, en, termes, en matière de, de signes sur leurs prêts et une baisse de chiffre d'affaires qu'elles vont, qu vont avoir, euh, le risque de faillite qu'elles supportent depuis longtemps va se trouver exacerbé et il est très possible que des faillites se produisent. Alors y a-t-il des, des exceptions à l'intérieur de cette catégorie de banques Alors la réponse est oui, ce sont les banques qui ont l'État à leur capital. Alors je n'ai pas dit des banques nationalisées, je dis des banques dans le capital desquelles l'État est présent et de manière, de manière significative avec au minimum une minorité de blocage, ce qui veut dire que l'État s'intéresse beaucoup à cette banque et qu'il ne la laissera pas tomber. Et si la, la banque représente des, des volumes financiers qui sont maîtrisables à l'aune des finances de l'État, on peut penser que, quoi qu'il arrive, cette, cette banque sera secourue par l'État, indépendamment des histoires de, de Beyin, parce que là, quelque part, euh, c'est un peu une banque de l'État. Il y a une autre euh, catégorie de banques, à l'intérieur de celles qui euh, font des prêts, euh, qui sont moins menacées, ce sont celles qui font effectivement des prêts, comme beaucoup de banques, mais pour lesquels ce n'est pas une activité principale. Donc ce sont des, des, des banques qui ont un modèle économique qui est plus équilibré, qui repose sur plusieurs piliers, dont les prêts, mais également euh, la gestion de patrimoine, et puis, euh, bon, imaginez d'autres d'autres choses. Il est évident que ces banques sont moins vulnérables à un problème sur l'activité de prêt euh, parce que si ce problème survient, eh bien, elles pourront s'appuyer sur d'autres piliers. Pour... Une autre activité bancaire qui est, qui est très risquée, surtout actuellement, c'est l'activité spéculative puisque vous savez que les grandes banques, euh, les grandes banques des, des pays européens notamment, mais, mais pas que, aux États-Unis aussi, euh, ont une activité d'investissement sur les marchés, donc ce qu'on appelle vulgairement spéculation, euh, qui euh, représente un bloc très important dans leur bilan. Euh, par exemple, à la BNP, l'activité, les investissements euh, représentent une masse qui est comparable à celle des prêts. Euh, et, par nature cette activité là est une activité qui comporte qui comporte des risques euh, bon, ça veut dire que euh, parmi les banques qu'il faut éviter euh, il y a aussi celles qui sont marquées par cette activité alors cette activité spéculative qui s'ajoute à l'activité de, de prêt comme activité dominante c'est le modèle de ce qu'on appelle en france la, la banque universelle qui est de facto euh, le modèle de toutes les grandes banques européennes euh, et il faut donc éviter de mettre son argent dans ces banques parce qu'elles sont doublement vulnérables, à la fois vulnérabilité de tous les spéculateurs sur les marchés financiers et également vulnérabilité des prêteurs dans des périodes difficiles, surtout si elles prêtent beaucoup par rapport à leurs fonds propres, ce qui est le cas de quasiment toutes. Conclusion évidente à cette constatation, c'est que pour protéger notre argent, nos dépôts en banque, eh bien, il va falloir se tourner vers des banques qui ne sont pas essentiellement basées sur le prêt, ni essentiellement des banques de, sp de spéculation. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que ça existe, tout simplement parce que bah, le, le modèle des grandes banques françaises est un modèle qui est l'inverse de, de, de ça, hein, qui est, ce sont des banques qui pratiquent à fond le prêt et la spéculation et l'immense majorité en France, l'immense majorité des clients des banques sont des clients de la BNP, la société générale, du groupe BPCE, du crédit agricole euh, et puis bon voilà. Euh, bon, ben, les, les gens euh, ne savent pas trop que d'autres banques peuvent fonctionner différemment. Deux autres modèles, puisqu'il existe plusieurs types de, de banques, deux autres, deux autres modèles qui échappent euh, aux, aux inconvénients de nos grandes banques françaises et européennes. Ce sont les banques que j'appelle les banques Tire-Lire, c'est-à-dire des banques qui fonctionnent essentiellement euh, comme des dépôts d'argent, euh, qui ne prêtent pas ou quasiment pas, euh, qui ne spéculent pas sur les marchés. Donc on voit bien que ce modèle est solide, puisque quand on ne prête pas, on ne peut pas perdre d'argent sur les prêts, quand on ne spécule pas, on ne peut pas perdre d'argent en bourse. Bon, à partir de là, ce sont des modèles qui sont solides. Euh, encore faut-il que dans la durée, euh, ces banques, dans le cadre de leur développement, n'en viennent pas petit à petit à faire de plus en plus de prêts euh, ou, à, ou se mettent à, à spéculer. Parce qu'il faut aussi quand même rappeler une chose qu'en matière de spéculation, la spéculation que font les grandes banques, les banques donc universelles, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, puisque en réalité elles spéculent avec l'argent de leurs clients. Hein, la, la, la spéculation que font les grandes banques, je vais reprendre un, me resservir d'une image euh, qui a été énoncé récemment, je crois que c'est au mois de mars, dans une interview par l'économiste Philippe Erlin, euh, qui disait euh, à propos du Bein que euh, le Bein, c'est comme si dans un parking, euh, l'exploitant du parking en cas de faillite pouvait, euh, ben, pouvait prendre, pour se, pour se refaire, pouvait prendre les voitures des clients qui ont donné leur voiture à garder. Effectivement, l'image est très juste. Alors cette image, on peut la... La, la, la poursuivre et la compléter euh, pour expliquer ce, ce qu'est le modèle de la banque universelle. Donc on va rester dans l'exploitation le, du parking. Et bien la banque universelle, euh, c'est à euh, la banque ce que serait un parking dans lequel l'exploitant du parking, non seulement euh, bah, va faire payer le, le gardiennage qu'il assure pour, les clients des, pour, pour, ses, pour ses clients, mais également, euh, cet exploitant de parking va mettre les voitures des clients en location euh, pour, euh, ben, pour augmenter son chiffre d'affaires et ses gains. On est dans ce type de logique tout à fait abusive. Pour information, je développe cette analyse et, et, et, et, les, et les suivantes dont je vais vous parler dans cette vidéo, je les, je les développe dans ma, dans ma formation sur les comptes de vis à l'étranger, dont, dont je vous parle depuis quelques semaines me fait une excellente transi transition pour aborder le sujet des choix des pays, puisque pour l'instant, euh, je, je n'ai pas, pas développé, en tout cas dans cette vidéo, je n'ai pas développé la, dim la dimension internationale ou géographique euh, de, euh, des, des, des, du, choix, du choix des banques, donc des, des localisations pour, euh, pour nos dépôts en banque. Cette dimension existe, bien, bien évidemment, euh, à partir du moment où on veut optimiser la sécurité de son argent en banque, il faut aussi se poser la question euh, du choix des pays, bien sûr. Alors, cette... Euh, la, la réponse à cette question, à mon avis, passe par la prise en compte de deux critères. Euh, le premier, euh, c'est que les pays qui doivent avoir notre priorité pour y ouvrir un compte euh, sont ceux qui sont financièrement sains. Alors, aussi bien sur le plan de l'économie en général, c'est-à-dire qu'on ont une économie qui, en tout cas dans le contexte actuel, fait plutôt partie des économies qui sont en bonne santé, et surtout ceux qui sont, ceux qui sont budgétairement en bon état, c'est-à-dire ceux dont la dette de l'État ne dépasse pas, euh, soit, mettons, 70% du, du PIB, de la richesse annuelle du pays. Euh, pour rappel, en France, on est officiellement à 100%, quand on tient compte de la réalité de la dette, de l'extension globale du périmètre de la dette, on est, plutôt à, on est plutôt à 150%, enfin on est à peu près, mettons, à 3500 milliards sur 2400 de, de PIB, donc on est, oui, c'est ça, c'est du, du 150% bien tassé. Euh, dans d'autres pays, dans les pays du Sud, on est à des, des niveaux au moins aussi élevés. Par contre, dans un certain nombre de pays du Nord, on est à des niveaux quand je dis du Nord, je parle du Nord de l'Europe. On est à des niveaux nettement plus raisonnables. En Allemagne, on est à 60%, ou même, même, même plus maintenant, à moins que ça. Euh, aux Pays-Bas, on est à 60%. Euh, en Grande-Bretagne, ils sont, je crois, à 80%. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même mieux que, mieux que chez nous. En Suisse, ils sont à, à 60%. Au Luxembourg, ils sont à 60%. Bon, je vais pas passer en revue la, la totalité des pays de l'Union Européenne. Euh, mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre de pays euh, qui ont une situation budgétaire qui les rend plus forts pour en cas de crise bancaire pouvoir peut-être pouvoir peut-être que l'état intervienne avant d'avoir totalement enfin que les banques aient totalement rincé les déposants parce que la brrd n'interdit pas à l'état d'intervenir d'intervenir la brrd dit simplement que euh, le le in est fait pour soulager l'intervention de l'État, pour si possible empêcher l'intervention de l'État, et euh, à minima, euh, faire en sorte que l'intervention de l'État euh, coûte moins cher. Autrement dit, que l'État arrive en dernier dans le processus de sauvetage des banques, c'est-à-dire que ça lui coûtera le moins cher, et qu'éventuellement, s'il veut nationaliser, il pourra, le faire, il pourra le faire à bon compte. Le deuxième, le deuxième critère dans le choix géographique euh, d'un pays où ouvrir un compte, est qu'il faut, donc, il est fortement recommandé que ce pays soit un pays autre que celui de notre résidence, c'est-à-dire que soit un pays étranger. Pourquoi un pays étranger A titre personnel, je n'ai pas du tout le fétichisme de, qui voudrait que tout ce qui est étranger, en, parti, en particulier qui est étranger à la France, soit mieux que la France. Euh, je roule en Renault, j'ai toujours roulé dans des, voitures, dans des voitures françaises, je les trouve excellentes. La, la seule fois de ma vie où j'ai acheté une voiture étrangère, c'était une Volkswagen. Franchement, j'ai trouvé que ça valait ni les Renault ni les Peugeot, que j'ai pu avoir que j'ai pu avoir avant. Euh, donc, l'idée que ça serait mieux à l'étranger ou que l'herbe du voisin serait plus verte que la mienne ne fait pas partie de mon état d'esprit. Euh, S'il euh, il est important d'ouvrir un compte à l'étranger, c'est tout simplement que un pays quel qu'il soit ne peut pas spolier les biens à l'étranger de ses ressortissants. C'est-à-dire que si vous avez tout votre argent sur des banques en France, supposons qu'il vous trouve en France des banques d'une solidité parfaite, donc évidemment, vous ne trouverez pas, mais je, je prends ça comme, comme hypothèse euh, euh, absurde. Euh, et, et dessus, vous avez euh, 300 000 euros sur ces comptes-là. Le jour où l'État... Euh, là, je ne parle pas de baïs, là, je, je parle de spoliation par l'État, puisqu'il n'y a que l'État la puissance publique qui a la possibilité de faire des choses pareilles. Le jour où l'État pour des raisons, bah, tout simplement, de, de remonter son budget, d'éviter de, de, de, un effondrement financier. Déciderez, par exemple, de vous piquer la moitié de votre argent. On pourrait dire que c'est illégal, que c'est scandaleux. Ça serait légal, puisque de toute façon, les, ils feront en sorte que les lois qu'ils permettent soient votées. Donc c'est toujours légal, ce que fait l'État, au final. Euh, eh bien, vous êtes coincé, euh, votre argent il est là, il sera pris et c'est fini. Par contre, si votre 300 000 balles, au lieu d'être... Répartis uniquement en France, vous en avez une partie en France, puisque même si on vous décompte à l'étranger, on laisse toujours au moins un compte dans son pays, c'est plus simple, etc. Euh, mais si vous n'avez que 50 000 balles sur vos comptes français ou votre compte français et que le reste est réparti en, euh, en Allemagne, au Luxembourg, euh, aux Pays-Bas, en Suisse, etc., euh, voire euh, euh, pourquoi pas dans des pays encore plus lointains, même si c'est beaucoup plus difficile, euh, et à ce moment-là, vous ne perdrez que les 50 000 euros, c'est dommage, mais c'est quand même beaucoup mieux que de perdre 150 000 euros ou plus, puisque mon exemple n'était limité qu'à la moitié, qu à la moitié des, des dépôts. Alors, je prends l'exemple de la France, puisqu'on est français, et qu'on réfléchit en franco-français, mais ce que je dis est vrai pour n'importe qui. On peut très bien imaginer qu'il y ait une, spol une spoliation qui se fasse aux États-Unis, sur les comptes des Américains, mais ceux qui auront leur, leur argent sur... Euh, voilà, la chaise Manhattan ou ce que vous voulez, euh, perdons leur pognon, tandis que ceux qui auront eu euh, l'intelligence d'anticiper et de placer leur argent en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Suisse, machin, ne perdront pas leur argent. Donc ça, c'est quand même une dimension qu'il faut avoir présente à l'esprit, parce que dans des situations financières extraordinaires, et nous vivons une situation financière extraordinaire, euh, il n'y a qu'à voir les, les planches à billets, euh, nos limites, maintenant qui, qui, sort, qui sortent, notamment depuis... Euh, le mois de mars avec le, le Covid, euh, l'État peut être amené à recourir à des mesures extraordinaires et rien au monde ne peut empêcher un État de faire ce qu'il veut dans son pays, rien au monde, à part une invasion étrangère, mais on ne voit pas quelques pays que ce soit, attaquer la France pour empêcher l'État français de faire les poches de ses citoyens, ce qui d'ailleurs arrangera tout le monde, euh, tout, tout le monde euh, sur, la, sur la terre, en tout cas tous ceux qui ont prêté à la France, parce que ce sera évidemment pour ces prêteurs la garantie qu'ils seront remboursés. Alors j'en arrive maintenant au dernier point. Euh, donc on a vu euh, le type de banque qu'il fallait, qu fallait fuir, par antithèse le type de banque qu'il fallait privilégier, on a vu qu'il était nécessaire, euh, pour ne pas dire indispensable, d'avoir une partie de notre argent, à l'étranger et on a vu dans quel type de pays. Maintenant, le, le dernier point dont il faut parler, c'est celui des devises. Parce que ça ne sert à rien d'avoir euh, son argent euh, dans une banque qui a, un, qui a un modèle économique extrêmement résilient, dans un pays euh, à l'économie florissante, euh, à la situation budgétaire euh, magnifique, euh, si à l'intérieur de ce compte, on a des devises pourries ou des devises qui sont vouées à s'évaporer ou à perdre beaucoup d'argent à court ou moyen terme. Au moins à moyen terme, puisque moi bon, à court terme, je ne vois pas trop lesquelles ce serait, mais à moyen terme, il y a quand même beaucoup de devises qui sont, qui sont menacées. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est mettre dans son compte des devises euh, qui sont... Réputées résilientes, ou dont on peut penser, il faut faire aussi une analyse à ce moment-là, mais dont on peut penser qu'à moyen terme, elles sont résilientes. Et puis, comme personne n'a la boule de cristal, eh bien, il va falloir mettre plusieurs devises, en se disant que même si euh, bah, même si certaines, pour certaines de ces devises, ça ne se passe pas bien, euh, même si pour notre propre devise, ça ne se passe pas bien, à partir du moment où on a en portefeuille, donc dans un compte ad hoc, euh, un panier de devises, en moyenne, on va s'en sortir mieux que si on a une seule devise ou deux devises et que, manque de peau, ces deux devises euh, dévissent euh, en, en l'espace de, de quelques mois ou de quelques petites années. Euh, donc l'idée, c'est celle de la détention multidevise. Cette vidéo est, ter est terminée. Enfin, je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais prévu de vous délivrer aujourd'hui comme, me comme message. Euh, si vous voulez aller plus loin dans, dans l'analyse et, et l'étude, des, des solutions possibles pour euh, protéger euh, vos, vos dépôts en banque cette fois vous n'avez pas de pdf sous la vidéo puisque j'ai fait, fait une formation sur le, le thème des comptes multidevises vous pouvez tout à fait euh, jeter un coup d'œil au plan de cette formation parce qu'il est détaillé et donc ça vous amènera des éléments supplémentaires de réflexion par rapport à ce que je viens de vous dire aujourd'hui et bien évidemment il n'est pas besoin d'acheter la formation pour accéder au plan. Hein, L'ordre, c'est j'accède au plan, si un point bien j'achète, ne me convient pas, j'achète pas, mais de toute façon, euh, l'accès au plan vous amènera déjà euh, un progrès, un supplément d'informations par rapport à ce que nous venons de voir. Nous pouvons également nous entretenir directement au téléphone de ce sujet ou d'autres sujets qui, qui feraient partie de vos préoccupations dans le domaine financier, économique ou patrimonial. Dans le cadre de mes coachings patrimoniaux, je vous rappelle que la présentation du service est sous la vidéo. Ça sera le premier lien ou le deuxième lien sous la vidéo. Cette fois, je vous ai délivré l'intégralité de la communication. Portez-vous bien. Le Covid n'est pas, pas terminé. Et je vous dis à très bientôt.